Bonjour tout le monde. Récemment, j'ai fait une vidéo sur ce que les femmes veulent au lit. Du coup, aujourd'hui, pour ne pas faire de jaloux, je vous parle de ce que les hommes veulent au lit. Alors, ce que les hommes veulent au lit, il y a tellement, tellement, tellement de préconceptions. J'ai tellement de femmes qui me disent Ah oui, de toute manière, les hommes, ils veulent que l'orgasme, les hommes, ils veulent que le sexe, les hommes, le seul truc qui les intéresse, c'est qu'on leur touche le sexe. Les hommes, les caresses, la tendresse, ça les intéresse pas. Enfin bref, autant d'inepties que de possible. On n'en veut pas aux femmes qui ont ces idées-là. C'est vrai que c'est ce que la société nous communique. Globalement, les stéréotypes sociétaux nous disent « bah Oui, c'est vrai que les hommes, ils ont pas envie de tendresse, ils n'ont pas envie de câlin, ils ont juste envie globalement de poum, poum, jouir et c'est fini. » Mais c'est pas vrai. Moi, ce que j'observe le plus, ça fait 9 ans, que je reçois des hommes, des femmes dans mon cabinet. Et en 9 ans, je me suis rendu compte d'un truc très important. Que même moi, d'une certaine manière, j'ai dû déconstruire. Les hommes ont envie de tendresse. Les hommes ont envie qu'on les caresse avec amour et délicatesse. Les hommes ont envie de pouvoir faire cette expérience-là. Les hommes se mettent une pression incroyable à la performance, à faire bien, à satisfaire la femme. Et d'ailleurs, j'ai de nombreux hommes qui me disent « Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de lui faire plaisir si seulement elle me disait ce qu'elle veut. » Et de l'autre côté, j'ai la femme qui me dit « Ah, je peux jamais rien lui demander parce que ça va l'embêter, parce que lui, il a qu'un truc, qu'une chose en tête. » Mais parfois, avec tellement de croyances, de représentations, ben, on ne rencontre pas vraiment l'autre. Et l'autre ne s'autorise pas vraiment forcément à faire l'expérience de ce dont il ou elle a envie, enfin, ce dont il a envie en l'occurrence, parce qu'il pense que sa femme attend que lui soit fort et pas de désir, lui fasse plaisir, enfin bref. On est chacun pris dans nos croyances. Donc, ce que veulent les hommes au lit, c'est déjà avoir la place de pleinement exister et ressentir leur corps. Et vivre cette tendresse, partager cette tendresse. Pas être seulement en mode « je dois faire plaisir » et pouvoir se lâcher de cette performance. Donc si vous faites l'amour avec un homme, autorisez-vous à lui demander, ou à elle caresser avec douceur, et à effleurer son visage, à caresser tendrement, à embrasser, à être douce en fait, ou doux, et voir ce qui se passe, à ne pas seulement caresser son sexe, hyper vite et fort, mais à toucher légèrement, à faire l'expérience de la tendresse et de l'intimité, parce qu'en fait, les hommes ont vraiment envie de cette complicité-là aussi, de cette intimité, et c'est pas forcément l'orgasme qui est le plus important pour eux. moi. J'ai plein d'hommes qui me disent que c'est pas le cas. Qui me disent qu'eux préfèrent largement un moment d'intimité qui ne ouais, va pas à l'orgasme que de ne bah, pas faire l'amour parce que euh, la femme a peur de devoir aller à l'orgasme à chaque fois, de se sentir obligée. Et qu'eux ont envie aussi de ces moments d'intimité, de partage, de complicité. Je pense que les hommes ont aussi envie de pouvoir exprimer leur créativité. Et de pouvoir communiquer. Moi j'ai envie de ça, et toi de quoi t'as envie Osez dire aux hommes ce dont vous avez envie. Osez exprimer, parce qu'il y a quand même ce conditionnement sociétal qui dit que les hommes ont le droit de désirer. Du coup, ouais, ils ont peut-être envie de signer, ils ont envie de ça, mais en face d'eux, ils ont envie d'avoir une partenaire qui a aussi envie. Mais ses propres désirs, pas seulement leur faire plaisir. Parce qu'à la longue, j'ai des partenaires qui me disent Ouais, je sens bien qu'elle le fait pour en faire plaisir, mais elle, elle n'est pas vraiment là. Donc faire plaisir à un homme, connectez-vous à vous-même, qu'est-ce que vous, vous avez envie Et rencontrez-le Dites-moi ce que cette vidéo vous a inspiré, est-ce que du coup vous avez envie d'explorer plus de tendresse ou de ramener plus de vos idées, de vos désirs dans la sexualité Si vous êtes un homme, est-ce que c'était juste Qu'est-ce que vous auriez à ajouter Dites-moi Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi euh, suivez et je vous invite aussi.